Comment peut-on définir le climat C'est une moyenne de l'ensemble des paramètres atmosphériques sur une période donnée et sur un lieu donné. C'est-à-dire que l'on va mesurer sur une période de 30 ans, puisque c'est la période habituellement euh, euh, qui est mise en vigueur dans, le, dans le, le calcul des moyennes, des moyennes de, de, de climat. On va regarder la moyenne des températures, la moyenne des précipitations la moyenne de la, de la direction et de la force du vent et on va calculer un ensemble de paramètres qui vont nous renseigner euh, sur euh, l'évolution de ces paramètres sur une période donnée et sur le plan régional, c'est-à-dire qu'on va diviser par exemple la France en régions ou en départements, et on va regarder régionalement comment évoluent ces, ces paramètres sur une trentaine d'années.